Tu bon une parete de de fromage oui, Eh mais c'est quoi ce groupe où tout le <rire> monde se plaint Ouais, ouais, il se <rire> tout le temps. Je suis trop là Ouais Tu l'as ta main Ouais Là, ça doit être à ta droite, ça, Silo. Allez, là. Ah, là. L'eau Ça. Hein. Je me suis cassé avec eux. Ouais, donc euh, voilà, c'est une copie. Non, t'es encore dessus, là Ouais, je suis encore dessus. <rire> J'ai pas dit Avec Winnie Lourson Descends tes pieds. Arrête-toi. Voilà. Et là, Rachel, ça, tu t'arrêtes. Tu mets ton mousqueton. Ouais, tu peux faire ta clé. Mais bon, t'as un stop. Bonnes habitudes, quand même. Bonnes habitudes quand même. Voilà. Voilà. Dans le mousqueton. Super. Et ben, t'attends là pour l'instant. vivant en douceur et en souplesse du bassin alors voilà, on descend on descend on descend on descend Attends. non jusqu'à la marche voilà tu fais ta clé pour pas finir les culs dans l'eau la clé voilà tu peux défaire ton descendeur hein. ah, c'est le principe sinon ce serait une main courte On est en flash pour bah ouais c'est ça. Allez viens D Mais non mais ils vont viendre, ça vous sert, regarde, c'est là. Coucou oh. Tu respires fort hein oui, je mors. Un peu mieux, j'ai chaud d'un coup. On sent plus la friscosité du climat et hey, Yolande. T'as peur, et hey, Sylvain. T'as peur, ça va, oui. Là, normalement, c'est au moment où il fait son ronronnement. On met du Pourquoi on l'a remis Alors, c'était comment C'était très bien. Ah bon, t'as bien fait de venir Oui, oui, oui, très content. Alors, c'était comment oui, C'était comment